Voilà, encore euh, toutes nos excuses pour l'annulation de l'après-midi, la, de mais euh, voilà, un petit pied dans l'édition dans avec, euh, avec cette intervention maintenant. Euh. Donc voilà, Jérôme Vincent et la collection Naos euh, chez ActuSF. Merci à vous de participer. Bonjour, euh, bah bonjour à, à tout le monde, à, à toutes et à tous. Alors, donc moi, je m'occupe des éditions ActuSF. On est basé euh, à Chambéry et on développe avec les indés de l'Imaginaire une collection qui s'appelle Naos que je vais vous présenter. Je vais vous la partager, la petite présentation que j'essaie avec euh, mes collègues. Voilà, j'imagine que vous la voyez tous bien. Tout est tout bien, il n'y a pas de souci. Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, oh, oui, Alors, Naos, c'est une collection Young Adult, euh, Young Adult qui est assez récente. Hein, elle a aujourd'hui euh, 5 ans pour Repréciser un petit peu le young adulte, on est plutôt sur un créneau 12-18 et au-delà, avec le, le new adulte qui va euh, au-dessus des, des 18 ans. Nous, clairement, c'est une position qu'on euh, situe plutôt sur le lycée et ensuite euh, les études euh, sur les jeunes adultes actifs. Donc, on est vraiment euh, sur cette fin du young adulte, hein, sur cette fin d'adolescence. On a un lectorat plutôt féminin dans le young adulte, un positionnement plutôt en rayon jeunesse euh, ou en rayon young adulte euh, quand il y en a euh, du côté des librairies. Et quand je vous dis young adulte, vous connaissez évidemment Hunger Games, Nos Étoiles Contraires ou bien encore Divergentes. Je ne parle que de, de, quelques, de quelques succès importants dans, dans ce domaine. Naos, c'est une collection des indés de l'imaginaire. Les indés de l'imaginaire, c'est trois maisons d'édition. Nemos qui sont du côté du Beaujolais, ActuSF du côté des de Chambéry, donc, et les moutons électriques qui avant étaient à Lyon et qui, là, ont déménagé à Bordeaux. C'est une convergence de lectorat. C'est vrai que euh, le young adulte a souvent des thématiques un petit peu d'imaginaire et que nous, en tant qu'éditeurs de science-fiction, de fantasy et de fantastique, on est euh, plutôt dans ces domaines-là. Et puis, sur les études qu'on a sur euh, l'imaginaire, c'est vrai qu'on a un gros tiers de lecteurs qui a entre 20 et 30 ans, euh, qui sont d'ailleurs plutôt des lectrices. Donc, il y a une forme de convergence entre le young adult et ce qu'on fait déjà, nous, naturellement donc dans, dans tout ce qu'on fait je vais vous présenter quelques titres alors j'ai neuf titres à vous présenter je vais essayer d'être court et concis mais évidemment si vous avez besoin j'y reviendrai volontiers chez Naos ce sont des titres que vous avez peut-être vu passer en tout cas qui chez nous rencontrent un, un certain succès le premier succès de Naos ça a été les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Ariel Hulse, Hulse c'est un auteur qui a pas mal vadrouillé les Sœurs Carmine c'est l'histoire de deux sœurs qui sont en fait des voleuses dans un monde un peu globe dans une ville qui s'appelle Grisaille et vont se retrouver coincés dans une sorte de complot avec tout un tas de créatures qui leur envolent Un roman assez rythmé, un roman assez intéressant sur la notion de fratrie. Chaque tome s'intéresse à une sœur différente et Ariel a réussi un, un joli coup. C'était notamment le, le prix imaginal Jeunesse et le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber, le, ce qu'on appelle le plibe. À ses côtés, on a Morgan of Glencoe dans L'Ombre de Paris. C'est une série qui s'appelle La Dernière Geste. C'est une série importante parce que c'est une série uchronique. On est... En France, à la fin du 19e siècle, la princesse du Japon vient épouser le dauphin de France. Et au dernier moment, en fait, elle décide de fuir ce mariage arrangé, de rejoindre les rebelles qui sont, euh, eux, dans les égouts de Paris. Et les rebelles, en fait, ce sont tous les peuples qui sont discriminés. Et ce sont notamment tous les peuples de la féerie, hein, les elfes, les trolls, les lutins. Donc, euh, voilà une série euh, qui rencontre un, un joli succès pour euh, Morgane. Et on est très content. Elle est en, en Bretagne, Morgane. Et c'est surtout une série qui parle de plein de choses, et notamment de, de discrimination. C'est vrai que j'écoutais euh, le discours juste avant, la petite présentation juste avant, et ça fait quand même pas mal écho à, à ce qu'on fait. Là, on est vraiment sur des thématiques euh, de discrimination et, et de sexisme. On a également, toujours sur un petit peu ces mêmes thématiques, « Biotanis » d'Anne-Sophie Devries. Euh, Anne-Sophie, euh, c'est une autrice qui vit en, en Belgique. Elle, elle a imaginé un monde futur dans lequel les catastrophes, notamment écologiques, ont complètement fait changer le, le pouvoir. Ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. C'est donc un, une forme de matriarcat. Hein. Et ce sont les hommes qui sont discriminés. Donc, on va suivre une jeune apprentie, Rime, qui va découvrir ce monde-là. Et on va découvrir ce monde-là par ses yeux. Et c'est une bonne manière de faire un miroir inversé de, de notre monde. C'est un très, très joli roman qu'on vient tout juste de réimprimer. Je vous cite là aussi très rapidement trois titres qui sont importants, qui sont parus ces derniers mois. Il y a la brigade du surnaturel de Florian Impala, où là, pour le coup, on va jouer toujours un petit peu avec les codes du young adult, en, en mélangeant un petit peu avec la romance, puisque Claire, en fait, elle, est une et flic pour le coup, elle est inspectrice et elle va être appelée aux enfers par un démon pour régler une partie d'une affaire assez ténébreuse avec des morts, donc là on va complètement basculer dans ce monde-là et ce qui est assez intéressant c'est la relation entre Claire et ce démon puisque lui c'est un démon qui normalement est irrésistible, sauf que Claire y résiste donc on joue véritablement avec tous les codes de la romance habituelle. Binti de Nidhi Okorafor, c'est important pour nous parce que Binti, euh, enfin Nidhi Okorafor, c'est une grande voix de l'african futurisme. En fait, euh, elle utilise des thématiques et de la culture africaine, puisqu'elle-même euh, est issue du, de parents nigérians euh, et elle vit aux, aux États-Unis pour faire de la science-fiction. Donc, c'est une autre manière de faire de, de la SF et on va suivre la jeune Binti qui doit devoir, devoir quitter sa planète, quitter ses habitudes, quitter sa tribu, sa tribu d'Aimba, pour aller étudier sur une autre planète et se confronter euh, à un monde soi-disant plus moderne. C'est un, un joli roman d'apprentissage et de découverte. Euh, c'est vraiment un très chouette roman de, de Neddy Okorafor, qui est une de ses grandes voix. Le, son grand roman, c'est euh, « Qui apporte de la mort ?» et on est très fiers de l'avoir euh, au catalogue. « Ce qui nous hante » de Sacha Bazet, Nouvel auteur, en fait, c'est un, un couple, hein, Sacha Bazet, euh, qui travaille ensemble. Ce qui nous hante, c'est une histoire pour le coup, euh, c'est une forme de thriller un petit peu horrifique, puisqu'on a une troupe de théâtre. Qui va aller répéter dans une vieille bâtisse, hein, qui est un petit peu délabrée. Et très vite, ils vont se rendre compte que la bâtisse elle-même n'est pas si innocente et n'est pas si inerte, euh, notamment lorsque l'un d'entre eux qui écrit un journal intime va se rendre compte qu'il y a un personnage qui, euh, qui s'invite dans son journal intime. Un personnage qu'il ne connaît pas, c'est donc euh, un fantôme. Donc euh, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, c'est donc, vrai qu'on travaille sur toutes ces thématiques-là. Je vous ai parlé de. Euh, de science-fiction, je vous ai parlé aussi du chrony, on va jouer avec le passé, je vous ai parlé un petit peu de fantastique et de créatures surnaturelles. on est vraiment dans ces thématiques de l'imaginaire avec Naos, très proche de ce qu'on fait et c'est plutôt très chouette. Je termine, il me reste trois minutes sur trois titres vraiment importants euh, qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Veggie versus Zombie de Lydie Wallon, c'est un titre que j'aime beaucoup. C'est une autrice qui est du côté de Lille, euh, Lydie Wallon, qui a un parcours plutôt en auto-édition, qui nous a confié euh, son euh, roman. Et dans ce monde-là, en fait, les zombies, il y a plusieurs catégories de, de zombies. Euh, il y a des zombies qui sont un peu irrécupérables, mais il y a des zombies qui, euh, bah, en fait, sont des gens tout à fait bien et qui peuvent continuer à, à travailler. Et donc c'est un roman qui parle aussi de ça. Est-ce que les zombies, même morts, sont des citoyens comme les autres Ils sont discriminés. Pourquoi et comment est-ce qu'ils vont pouvoir se faire accepter Un roman assez saisissant, Veggie versus Zombie, qui était vraiment très chouette. Et puis notre grand coup, on l'attend beaucoup là. C'est Cemetery Boys d'Eden Thomas. Ça, ce sera le, le 15 avril prochain. On va suivre euh, un adolescent dans la communauté euh, latino aux États-Unis. C'est Adriel. Euh, Adriel, c'est un personnage transgenre. Et, et dans ce monde-là, si les femmes peuvent guérir, les hommes, eux, savent rappeler les esprits. Et pour faire accepter euh, le fait qu'il est un homme, Adriel va euh, rappeler un, un fantôme. Tout ne va pas se passer euh, comme prévu. Mais voici un, un grand roman qui a été euh, vraiment sollicité, plébiscité aux États-Unis qui arrive au 15 avril, et on a beaucoup beaucoup de, de signaux très chouettes de ce côté-là, donc on est très fiers et très heureux de, de pouvoir le, le présenter. Et puis le dernier roman, j'aurais réussi à tenir le timing, c'est « Clone de la nation » de Maïwen euh, Alix, euh, Marie 3. Euh, donc là, pour le coup, on est en 2045, hein, on, on suffoque vraiment sous euh, la chaleur, euh, avec un quelque chose un petit peu à la Orwell, avec des intelligences artificielles qui contrôlent votre taux d'alcalémie, par exemple, avant de vous servir dans un bar. Et puis des clones qui font partie de la vie courante, jusqu'à ce que l'héroïne, Marie, apprenne qu'elle est en fait le clone de Marie Curie et qu'elle porte tout son héritage. donc Mawen Alix c'est une autrice qui a déjà fait son trou un petit peu en littérature jeunesse et qui nous rejoint chez Naos. Et c'est très chouette. Voici en tout cas neuf livres qui sont parus, ou qui vont paraître, euh, que vous pouvez confier entre toutes les mains et sur lesquelles vous allez pouvoir euh, véritablement euh, proposer à vos lecteurs euh, et vos lectrices euh, sans distinction. Merci beaucoup pour cette présentation euh, qui, effectivement, a tenu euh, en 10 minutes, c'est euh, parfait, <rire> et qui nous fait euh, peut-être euh, effectivement goûter au plaisir de découvrir la production éditoriale euh, sans avoir eu cet après-midi, donc euh, c'est déjà finalement une... Une belle clôture de, de la matinée. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Euh, on a encore un petit peu de temps. Euh, en tout cas, c'était une matinée euh, très riche avec des multiples projets, multiples sujets qui montrent à quel point la Savoie et la Haute-Savoie sont des territoires dynamiques, euh, voilà, avec des publics et des usages très différents en fonction des zones et, et des adaptations euh, toujours à, à ces enjeux et les enjeux sociétaux et de territoire. Donc, euh, un grand, grand merci à vous. Euh, euh, je, je peux ajouter oui, une dernière petite chose, sûr, Emmanuel Tout Rapidement, on a ouvert un local euh, du côté de Chambéry. Dans lequel vous pouvez venir voir toute notre production et, et tous nos livres. Hein. On est Faubourg-Montmélian à Chambéry, donc pour ceux qui sont en Savoie et en Haute-Savoie, n'hésitez pas. Et comme vous travaillez en jeunesse, on a une série qui marche fort là en Savoie et en Haute-Savoie qui s'appelle Les Chevaliers de la Raquette, euh, donc de Jean-Laurent Del Socorro et, et de Nadia Kos. Le sixième tome vient de sortir et il clôt le premier cycle. Et on a une exposition, un petit peu en libre-service, réalisée par des étudiants de l'ENAI, et l'école de, de graphisme à Chambéry, qu'on peut vous prêter bien volontiers sur ces chevaliers de la raquette qui explore l'histoire de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il suffit voilà. de me demander un petit mail et puis, et puis je, vous, je vous raconte tout ça. Bon, ben le rendez-vous est pris alors euh, je ne sais pas Claire si peut-être euh, vous souhaitez dire un petit mot aussi en, en conclusion de cette journée, enfin euh, cette matinée pardon, très riche, euh, si euh, vous êtes encore euh, parmi nous. Oui, ouais, je suis là. Bah, oui, moi, moi je me suis vraiment régalée à vous entendre euh, toutes et tous là, parce que bah, j'ai découvert, euh, voilà, qui se pas plein, plein de choses euh, que j'ignorais et... Voilà, c'est vrai que sur les deux départements, il y a 350 euh, bibliothèques, hein, donc c'est sûr qu'on n'arrive pas à, à être au courant de tout. Mais c'est bien qu'il se passe des choses, même si on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu voilà, beaucoup de plaisir. Et puis, euh, je trouve que ça donne du sens aussi à ce qu'on peut faire, en tout cas, nous, tous les jours, à savoir du bio, de, de, de de que notre, euh, notre dynamisme à nous euh, soit complètement euh, en lien avec euh, le vôtre dans, dans, dans les territoires, dans vos bibliothèques. Voilà, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Euh la matinée. Je ne sais pas si l'éditeur, si vous pouviez juste départager votre écran. Ah oui, peut-être bien sûr. <rire> Pour qu'on puisse revoir les vignettes. Voilà. <rire> bon. ben, en tout cas, je trouve qu'on a réussi le, le challenge. Euh, on a tenu, euh, il est midi 27 et on a eu ouais. un, nos pitcheuses et pitcheurs euh, voilà, qui ont relevé le défi au la main. En tout cas, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une invitation au dialogue et à l'échange, donc n'hésitez pas à demander des contacts à Claire, à moi, et, et on le fera bien volontiers, vous, vous mettre en contact si on le peut. Euh, voilà, L'idée, c'est vraiment de, de débuter un échange qui, on espère, se poursuit au fil des projets et au fil du temps. Euh, donc voilà, un très très grand merci à vous, euh, je rappelle que cette matinée avait été organisée euh, par, Claire, euh, par Laura pardon. et Claire euh, Laura qui est partie euh, déposer ses valises dans le Vercors euh, donc, euh, voilà, et, et du coup euh, j'ai eu la chance euh, finalement de, de découvrir tous vos projets que je n'aurais peut-être pas découvert si je n'avais pas, euh, si pas dû reprendre ce, cette matinée, donc un, un grand grand merci à vous tous et puis ben une très belle journée et à très bientôt pour, pour de nouveaux projets à présenter. Et merci à l'équipe de l'agence qui a effectivement, vous avez réussi, à on a pu continuer ensemble malgré le départ de Laura. Euh, ouais, ça a été, ouais, on a bien géré ça. Et merci en tout cas. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.